avoir des abdos. Vous enlevez avez votre t-shirt, vous prenez de la crème solaire et vous l'appliquez seulement sur les zones où vous voulez des abdos. Ok, donc là, ça commence à être pas mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à se mettre au soleil et à bronzer et à attendre. Et voilà, deux heures plus tard. C'est réaliste ou c'est pas réaliste Bon, en fait, pas trop trop je vous l'accorde.